Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un document vierge et l'enregistrer. Pour créer un nouveau document, allez à l'onglet Fichier et cliquez sur Nouveau. Plusieurs modèles s'offrent à vous. Vous pouvez naviguer parmi différentes catégories ou entrer des mots-clés dans la boîte de recherche pour chercher parmi d'autres modèles disponibles en ligne. Cependant, dans le cadre du cours, nous allons toujours créer nos documents à partir d'un document vierge sans recourir aux modèles offerts par Microsoft. Cliquez donc sur Document Vierge pour créer un nouveau document. Enregistrez votre nouveau document en allant à l'onglet Fichier, Enregistrer. Puisque votre document n'a jamais été enregistré, Word vous amène automatiquement à l'onglet Enregistrer sous où vous devez choisir l'emplacement où l'enregistrer. Vous obtenez le même résultat si vous cliquez sur la disquette ou avec le raccourci clavier Ctrl plus S. Vous devez ensuite naviguer à l'endroit où vous voulez enregistrer votre document. Personnellement, la première fois que j'enregistre un nouveau document Office, j'aime bien utiliser le raccourci clavier F12, car il m'amène directement à l'explorateur de fichiers, une étape de moins qu'avec les autres méthodes. J'enregistre le document sous « Document », 412XYZ, ou le code de votre cours, puis sous « Word ». Je lui donne le nom « Document à partir de fichiers nouveaux ». Une manière plus rapide de créer un document consiste à utiliser le raccourci clavier CTRL plus N. N pour « Nouveau » ou « Nouveau document ». Cette fois, vous ne voyez pas les choix de modèle. Un document vierge s'ouvre automatiquement. Je vais enregistrer mon deuxième document avec le raccourci F12, sous le nom « Document à partir de CTRL plus N ». Enregistrer. Voilà. Nous avons créé deux nouveaux documents et nous les avons enregistrés avec le raccourci clavier F12. Un à partir de l'onglet Fichier nouveau, l'autre à partir du raccourci clavier Ctrl plus N.